On va voir, un jour, vous venez à l'église, on filme, ça passe à la, à, à, sur, sur les chaînes. Ensemble, dans des séances de prière, on améliore un peu l'image. Et puis les autres choses-là, on règle en famille. On laisse en dehors les, la communauté Internet. C'est ça, en fait, la bonne image. Les autres choses-là, tous les autres aspects-là, tu vas régler ça avec moi. Ça va je vais te, te, te mettre en contact avec quelqu'un qui va te dire juste bonjour. Peut-être que ça peut te, te, te, te, te, te mettre plus en sécurité. Et, et, tu, connais la personne, euh, tu connais Eric Oui, je connais. Allô, mec. Allô, Eric, je suis avec euh, Eliane et son papa. Euh, on est dans la voiture. Je voulais juste que tu dises moi Eliane, pour okay. qu'elle qu soit euh, calme et tranquille. On est en train d'atterrir déjà, euh, elle te suit. Ok. Allez. Bonjour, Aliane. Allô, bonsoir Eliane, ça va Oui, ça va bien. Allô Je vais bien ah, Ok, je suis vous. très content, je suis très content. Bien, yeah, moi je vais très très bien. rentre entrer à Kinshasa demain, mais je suis très content de t'écouter. Tu vas prendre aussi mon numéro, euh, je vais mettre mon numéro de Kinshasa et mon numéro de Dubaï. Mais je suis très content quand tu as accepté que nous puissions collaborer, on finit cette histoire. Vraiment, euh, merci et puis euh, tu auras plein de cadeaux de ma part. Là, c'est entre nous deux. Ok, ça va. Vraiment, je... tu m'as fait plaisir. Yeah. Je vais te donner okay. ses, ses, les, les numéros et va prendre aussi tes numéros, comme ça on va, on yeah. va atterrir en famille. Yeah. Ok, merci. Ok, merci. merci ok. Merci. Merci. Mmh. okay. je te dis que tu seras bien encadré. Et je sais pourquoi je dis ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne baline pas. Quand on donne notre parole, on va jusqu'à la fin. Mais fais-moi confiance. Faisons ce que je vous dis. Papa, David, Papa Trésor, oui. fais-moi confiance. Donc, on que un niveau bien, niveau est très Mais Les paroles s'envolent. Non, je, je, vous dis, je vous ai dit que moi je peux écrire. Mais le pasteur ne doit pas écrire. Si le pasteur écrit, c'est un non-sens. Nous, on ne veut pas laisser des traces. Moi, je peux vous faire toutes les démarches des chances possibles. Moi, je me porte les, Je peux faire un moment où on a de rêves. Elle est connue, c'est qui est. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça si vous faites la décharge au nom de quelqu'un ici, et, si, et si cette personne-là dit « est-ce que c'est moi qui ai fait la décharge ?» Papa, je vous ai, ai demandé. Je peux faire en mon nom. Alors ce que je vous propose, parce que le mal c'est assez injuste, je veux être vraiment en état. Il faut que j'aille me changer et que mon coiffeur. Et puis c'est cette voiture aussi qu'on va décorer. Donnez-moi les passeports. Faites la vidéo. Envoyez-moi la vidéo ou envoyez au pasteur. Quand vous faites, me dites vous avez déjà fait. En temps avant que je n'entre à l'église, je crois que je pourrais déjà vous amener la vlog évoluant Et comment euh, vous allez faire C'est vous qui allez publier C'est vous qui va publier Ou bien ce comment Vous proposez quoi Vous proposez-vous de publier Envoyez la vidéo comme parce ça, lui, s'il a... Vous proposez de publier Parce que je, je me dis, si le publié... Ce n'est pas bon. C'est hum, pas bon. Les hum, gens vont très mal, très mal, mal pense, hein? hum. Moi, je ne peux pas que vous, vous publiez. Mais avant que vous ne publiez, que nous on, a, on, on voit, on dise oui c'est bon. Juste pour voir le message. Comment vous trouvez pour que je dise le mal du pasteur hmm. En tout cas, avant d'envoyer, avant de publier, on va d'abord les envoyer. Oui. Terminons ensemble, malheureusement parce qu'il a une fête déjà. Hmm. Okay? Donc hmm. il est des cours derrière. le temps, mais, mais, vous on a pris déjà généralement... nous on reste à préparer le test. Je préfère que ce... demain matin, vous pouvez... Non, ça. papa, Jérôme, on a, on a, Vous savez... Vous on savez non, prêt. moi je sais oui. pourquoi je dis aujourd'hui. Vous peut-être que vous ne savez pas. Moi je vous dis que la communication a des délais. Si on fait ça demain, ça n'aura pas le même impact qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 48 heures jusqu'à dimanche pour que dimanche le message du pasteur passe, Moi j'insiste que le pasteur également fasse un message, un message fort, un message qui sera suivi par tout le monde. Et pour que ce message soit fort, il faut que les messages aient au ou... de 48 heures C'est de la communication. C'est bon. Mais renvoyez pas toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ah Faisons-le aujourd'hui. moi, je crains juste quelque chose. Non. Si je dis un truc comme ça et lui, il lui part de autre chose, moi non, je ne suis il, pas Non, non, il ne peut pas si dire autre chose. Hein, D'abord, il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire autre chose. Je vous confirme, il ne peut pas dire autre chose. Premièrement. Et deuxièmement, je vous ai dit, vous, vous avez des, une avance. Vous avez des garanties. Vous avez des choses qui vous garantissent que vous êtes encore libre. On ne vous a pas demandé de changer votre compte Instagram. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. dedans. Vous voyez Donc nous, c'est pour vous sécuriser. Pour vous dire que si vous, nous nous gaffons, vous, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Donc nous, on ne va pas gaffer. On ne va pas gaffer. C'est Bon, on va donner moi les passeports. Le fait de vous donner seulement les passeports, ça garantit tout ça. ça non, non, problème, je dis hein? oui, ça garantit tout à suite. Faites-moi confiance. Donnez-moi les passeports, c'est la pre Le premier pas. Moi, je pars, je reviens. On vous donne les le le passeports. On fait, on fait, on fait la vidéo. On vous envoie la vidéo. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je reviens, vous me donnez la, la, la, la, la... Non, la vidéo, on est, on est encore en train de... Nous, c'est pas nous qui allons publier. On s'est encore... Pendant que vous m'envoyez la vidéo, pendant que je suis en route là, on sera en train de valider. Si c'est bon, c'est bon. Et puis je viens, je vous donne mon blog, Elle, elle publie la, la vidéo déjà. Elle publie aujourd'hui. Elle, elle, va faire la vidéo. Elle garde ça avec elle. Non, elle nous envoie, elle m'envoie pour que je, je vois euh, si les, les termes nous conviennent. Elle envoie également au pasteur pour voir si les termes nous conviennent et à elle et à nous. Si c'est bon, on dit OK. Moi, je vous donne l'enveloppe. pour vous publier ces charges de la publication. Et après, le soir, ce sera peut-être pas possible. Mais demain matin, je vous donne la suite sur le passeport, sur les procédures et sur autres. Et puis, après, demain, on pourra voir le pasteur. Et dimanche, le pasteur... Demain, le pasteur fait son message. Dimanche, il confirme ça à travers la, la, les cultes. Vous voyez, c'est ça le timing qu'on a proposé. Qu Demain le pasteur se dit son jour de faire son message. Dimanche, il confirme à travers le culte. Et puis la suite, on fait les choses ensemble. Personne ne va faire les choses ensemble. Parce que si pasteur a vu le contraire le contrat où il y a, et puis c'est sous ma bête. Ce n'est pas lui qui le contrat au pasteur, bien, sous ma vie. En ce moment, il faut qu'on soit soudés. Et c'est moi le pont. Si vous ne me faites pas confiance, c'est compliqué ma... Compliqué, ma question il n'y a pas question d'être compliqué maintenant le passeport, vous allez en faire quoi maintenant là, parce que je ne pense pas ah, mais vous, non, le... ce sont des, des signes hein, ce sont des, des signes de, de, que nous sommes réellement ensemble, si vous ne voulez pas vous les gardez, mais ce sont des signes qu'on est vraiment ensemble, en train de collaborer en tout cas moi je préfère les garder d'abord euh... non, non, non, on ne fait pas ça c'est que moi je propose nous laisser l'enveloppe, on vous remet le, le, le passeport, on vous fait la vidéo avec des termes que nous, il faut qu'on écoute, qu'on apprécie qu aussi, bon. oui, oui. alors on, on, vous, on vous laisse la vidéo, vous allez faire vo voir, remettre euh, au passeport, parce que c est, c est... Ah, donc je viens avec l'enveloppe, oui. et puis vous me donnez et le passeport et la vidéo. Voilà. Ok, parfait. Alors, restez déjà faire la vidéo, moi je ne pas prendre l'enveloppe. C'est ça, ok. Ça, on hein. va réfléchir vraiment, sur les termes euh, Réfléchir sur les termes, vraiment merci beaucoup Papa David, merci Mamie Eliane, ma merci, on, maître, est, on est ensemble maître, à part ça, vous nous faites une décharge oui. Parce que moi, ça ne ça, ça, ça, ça m'engage pas vraiment Mais ma fille, je voudrais que fasse une décharge Une décharge c'est pour dire quoi La décharge comme quoi vous allez... Papa, papa, y aura. Oui. Y aura de papa, papa, papa d'appuyer Non, plus c'est que nous mourons, c'est une décharge moi hein? ni le reste, tout ça moi enfin vous faites moi confiance. Et là on y n'a aucune, n'a aucune la passeportée, n'a aucune la démarche été, n'a aucune le au moment Parce que au moment il est dans la zone il faut n'abattre là. Il faut n'abattre là, il est à ça la vie sont abattés. Pour cela le bien c'est à m'abîmer et m'abîmer ma casse. Moi comme le bien rôle de la butoir là, et à ma camoufle font à protéger. C'est mon rôle. C'est pas simplement. Alors moi j'ai pensé ça. C'est ça. Donc moi j'ai intérêt à abattre là. Bon, je vais tout protéger. Je, proté... je vous protège. Parce que elle, celui qui va comme le bébélier, n'a pas de patine. Donc faites comme si je viens vous protéger. Faites-moi confiance. Préparez la vidéo. Moi, je vais chercher l'enveloppe. Je viens vous donner et la vidéo et le passeport parce que peser et puis tout dans un climat serein. C'est simple. On veut compliquer les bidons, les conditions. parce parce monnaie, papa. En tout cas, situation, que le biseau. Situation, Ok. ça est Il y a un a vraiment une idée pour la nuit. Oui, mais c'est comme idée. ce mettre ça en pratique? il faut prouver que en tout cas, il était dans les voici la vidéo. C'est fini. les avec le temps que vous demandez directement qu'elle fasse qu'elle fasse le vidéo là, comme bang bang il faut qu'il fasse. C'est hier. Il a qui Il Il qu'il est qu'il y pression. Et puis, à la que... La, le, le plus tôt. Grand bon, homme qui va résoudre le problème dans les quarante heures. C'est elle qui a fait la promesse. Et si quand on presse sur réseau, il faut gérer ça, il faut couper. C'est ça qu'on s'est dit. Tous les actualités, t'es pas sur actualité, les qui ils changer. changer. Badou vient sur tout ça, ils vont changer là-haut. Mais c'est à papa tout le fan d'aboyer lobby, ma ça c'est bien la lingua là. Actualité changée. Badou vient sur tout ça, il va vous changer. Alors, plutôt gérer, plutôt profiter de l'actualité, tout gérant au bien, c'est pour le bien de tout le monde. C'est ça. Tout le reste ça va... Va inutile. inutile. On n'évolue pas. On évolue en tout cas. La fait... série, parce que ce n'est de... que on va pas ce va ça va que tu as pas y tu tu Non non. tu pas il faut tu pas pas est ce ce que non il faut des des oki ok il monte rien non non non il monter pour la coûter nay le quoi n'importe est au moins tu connais partir c'est pas un problème non c'est vous qui dites que c'est pas un problème là c'est vous mais pour nous c'est un problème aussi on va mettre tous les appareils à côté. Personne ne va pas apparaître. On va On va C'est ce que vous voulez. Parce que je en âme et conscience avec un cœur pur. en conscience avec un cœur pur. comme un frère qui un qui un qui a un frère qui on il on Mais pasteur, il a différents la il ça très fragile. quoi se permettre n'importe quoi Je pense que moi, je pense aux aboutons mieux que pasteur parce que votre façon de parler là c'est pas la façon de passer ce que je dis toi différent oui différent ça dit dire yo yo yo yo yo yo tandis que yo yo yo yo yo yo parce que yo yo yo bien yo yo yo yo yo yo yo Arrête un peu de très ça est ce que vous avez intervenir la ah Katie a so pasteur Kata Akati. Ngaï, je me porte devant mais bien est sur on et la méthode la méthode na ngana, je vous dis clairement vous évolué est-ce qu'on ne peut pas appeler Eliane et lui partir ensemble avec le ou soit soit au côté de nous, il y a un niveau où nous n'avons pas sauvé là, d'accord. Mais seulement nous, on doit être là. Même, même à, à, à 100 mètres, c'est pas un problème. C'est compliqué les boudins, il y Papa, j'ai 15h, j'ai ma 16h, juste. Je suis parrain. Il faut vraiment que je parte. Il faut vraiment que je parte. Restez parler. Si vous évoluez, vous petit mais moi, je ne sais pas quoi faire. À ce stade ici, moi, je ne peux pas céder au chantage, au caprice. Il faut monner dans nous. et là ils ont pas que c'est intéressant d'accéder. Mais sur là ils ont dit que je ne peux pas. Il faut monner. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ça Qu'est-ce qu'il y a Non, qu'est-ce ah. qu si... qu'elle va dire là-bas Qu'elle n'a pas dit ici. Moi, je non. dis que je suis mandaté qu'elle me dise tout. Il n'y a rien. Il faut que Il faut que nous nous en Il faut que nous nous en Ah! Il Il faut Il faut